bonsoir à tous donc euh, petite vidéo vite fait juste pour vous rassurer n'ayez pas peur de ce qui vous arrive si euh, vous vous sentez euh, inconfortable dans ce que vous vivez actuellement c'est normal c'est tous les tous les changements qui font que vous êtes plus ou moins bien plus ou moins mal c'est normal c'est pour faire du vide c'est pour nettoyer euh, vous allez avoir euh, des peurs, vous ne savez pas d'où elles viennent vous allez avoir des angoisses, vous ne savez pas d'où elles viennent vous allez avoir une sorte de de mal-être, de malaise mais tout ça c'est pour faire ressortir ce qui dérange ce qui ne va pas donc euh, euh, c'est pas marrant à vivre c'est pas j'ai je, euh, euh, je le vis là actuellement donc euh, je, je me dois de partager avec vous de façon à ce que vous sachiez que je l'ai déjà vécu, il y a un temps, et à chaque étape, à chaque fois qu'on monte d'un palier, eh ben, on se retrouve dans des situations peu confortables. Vous avez tout qui vous traverse. En, pendant euh, Des fois, c'est euh, ça peut être quelques minutes, quelques heures, quelques jours, euh, ça peut durer une semaine... Euh, vous ne sentez pas bien, Alors, euh, franchement, il y a quelques temps de ça encore, euh, je n'étais pas prête, et euh, je me serais euh, tombée sur les anxiolytiques, histoire de, de calmer un peu tout ça. Euh, là, maintenant, je laisse passer au maximum, je laisse traverser les énergies, je laisse... Voilà, je sais que c'est des sensations qui ne sont pas agréables du tout, mais par lequel on doit passer pour euh, se libérer, pour euh, se sentir euh, plus fort après. Donc, euh, elles sont inconfortables maintenant, mais c'est pour un mieux-être. Donc, n'ayez pas peur surtout, des, ne, ne vous inquiétez pas, tout, tout va bien, c'est normal, c'est dans les règles, c'est dans, <rire> dans les règles du jeu, on va dire. C'est juste, euh, voilà, euh, pénible certes, mais... Euh, Très très bon. Vous allez avoir votre mental qui va vous, vous jouer des tours pas euh, possibles, qui, qui va vous mettre, euh, qui va vous faire croire que vous êtes devant des choses terribles que vous ne pourrez pas surmonter. Euh, vous allez avoir des idées plein la tête. Ça va bouger, bouger, bouger, bouger. Le tout, c'est de pas s'accrocher à vos idées. C'est de ne pas s'y arrêter, de ne pas les nourrir, de les laisser, les laisser couler, les laisser couler, laisser couler. Et euh, le mental, bah, quand vous, vous rendez compte que c'est le mental qui se présente, bah, surtout vous lui dites, écoute, euh, t'es bien gentil, mais euh, là, euh, t'es pas vraiment le bienvenu, donc euh, laisse-moi la place. Et euh, écoutez votre âme et, et votre cœur. Et euh, centrez-vous, centrez-vous. Euh, par exemple, ce matin donc euh, comme je l'ai posté euh, j'avais euh, un horrible mal de tête je me suis levée avec un horrible mal de tête et ça fait euh, très euh, ça fait un moment que ça arrive le matin et puis euh, bah, j'ai pris un, un papier un crayon tout bête hein. un, un papier, un crayon puis j'ai marqué ce qu'il fallait pas ce, ce, ce qu'il fallait faire ce qu'il fallait pas faire ce, voilà tout ce, me, tout ce qui me venait et quand j'ai fini Mal, mal de tête s'était passé. Voilà. Donc, euh, peut-être que le fait d'écrire, ça m'a ça permis de prendre conscience de certaines choses. Je ne sais pas. De, en conscience. Parce que j'ai tout écrit en conscience. Et euh, j'étais là, dans l'instant présent. Et j'écrivais dans l'instant présent ce qui se passait, ce que je ressentais à l'instant présent, ce que je devais faire, ce que je devais pas faire, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, mal de tête est parti. Alors je ne sais pas ce que ça va donner demain matin au de réveil, ça je ne sais pas, je ne sais pas encore, je suis dans les on verra bien. Mais en tout cas pour la, pour aujourd'hui, la journée a été relativement cool côté mal de tête, ça a été nickel, pas de, de soucis. Par contre, oui, j'ai été traversée par des euh, des vagues, des une sorte de de euh, une sensation de mal-être mais euh, en fait je sais que c'est que des sensations parce qu'en fait je suis bien il n'y a, a aucune raison que ça aille mal donc je suis bien mais juste des sensations de mal-être que que l'on ressent mais c'est normal, il ne faut juste pas euh, leur euh, faut juste pas les nourrir et les laisser partir et voilà, laissez-vous traverser et les laisser partir et ça va s'arrêter à un moment vous allez avoir Demandez à votre âme, demandez à la source un répit. De temps en temps, demandez, demandez. Vous aurez un répit. Et euh, bon, aussi, je ne vais pas vous faire peur, mais ça, le temps que tout se mette en place, ça risque de, de durer un petit moment. Mais quoi qu'il en soit, euh, tout, tout va bien. N'ayez hein. euh, pas peur. Et euh, c'est pour un mieux être personnel. Et... Euh, pour que vous soyez encore mieux après et que vous puissiez être encore plus ouvert et voir plus de choses et être plus en conscience et en plus être entre là c'est le nettoyage pour qu'il y ait euh, l'âme le cœur et le corps qui s'alignent et que tout aille bien là c'est du nettoyage donc le nettoyage c'est jamais bien agréable hein. je veux dire euh, moi le ménage j'aime pas ça rien hein, donc euh, forcément euh, ça se passe à l'intérieur euh, c'est comme ça se passe à l'intérieur, ben, les mauvaises sensations, c'est nous qui les avons. Mais en fait, c'est des sensations, c'est juste le mental qui vous fait croire des choses qui n'existent pas, pour que vous ayez peur, pour pas que vous alliez de l'avant, pour que lui continue à garder son, sa présence. Et à partir du moment où il se rend compte que vous avez pris conscience, que vous faisiez dominer et que vous n'êtes plus d'accord. Et eh bien, lui, il, il, il va, au début, il va venir encore plus, vous apporter de mauvaises sensations de façon à ce que vous disiez. Non, non, je, au final, je ne veux pas aller là. Je, non, c'est trop dur, trop compliqué. Je veux pas. Alors que justement, il faut il, il faut aussi, si vous voulez vraiment suivre votre chemin de vie, il faut passer par là. C'est comme ça. Il faut faire du du nettoyage, votre mental ne veut pas parce qu'il sait que de toute façon il va être mis de côté donc il ne veut pas donc il va venir toujours vous, vous apporter des, des mauvaises sensations pour vous faire croire que vous n'allez pas bien que ce n'est pas la bonne route et tout, mais surtout ne le croyez pas ne le croyez pas, croyez en vous croyez en, en ce que vous en ce que vous voulez faire, vraiment où vous voulez aller vraiment. Et euh, laissez-vous traverser par ces émotions, ces sensations. De toute façon, il faut les vivre d'une façon ou d'une autre. C'est euh, toutes les vibrations de la Terre et qui, se, qui se réunissent. Ça fait un, un, un bazar en nous puisque on est, euh, on, on est en relation intime avec euh, la planète. Donc euh, ça fait un proie à l'intérieur, quelque chose d'assez euh, pénible mais il euh, faut les traverser, ou alors il euh, faut les traverser, ou, ou vous pouvez aussi en parler, parce que le fait d'en parler, ça aide aussi à soulager un petit peu ce mal-être et euh, cet inconfort qu'on a. Et euh, la peur, euh, la peur de se dire, oh là là, mais mon dieu, il va m'arriver quelque chose, euh, euh, c'est bon, je vais, je vais mourir, c'est pas possible de vivre des trucs pareils. Si c'est possible de vivre des trucs pareils, et, euh, sans mourir, hein, tout en conscience. et euh, et de les vivre vraiment, euh, vous laissez passer. Voilà. C'est comme dehors quand il pleut, bah, vous pouvez pas arrêter la pluie, hein, elle est là. Qu'est-ce que vous faites bah, Vous attendez qu'elle passe. Hein, et ben bah, dans d'autres corps, c'est pareil. Ces sensations, bah, vous pouvez, euh, vous pouvez juste les laisser passer. Vous attendez que ça, se... Oups, que le ménage se fasse. Et après ça ira. Donc euh, ne perdez pas espoir. Euh, moi pour moi de toute façon combien même je voudrais revenir en arrière ça m'est complètement impossible je ne peux pas revenir en arrière ça m'est impossible combien même des fois je mets un frein et j'y stop euh, je ne peux pas enfin euh, stop oui je, je peux dire stop euh, on ralentit un peu oui ça je peux mais euh, revenir en arrière c'est juste, juste pas possible au point où j'en suis là actuellement c'est juste pas possible et euh, donc bah, je suis, comme je suis encore en, en train de monter une étape Forcément, j'ai les choses qui me traversent. Et euh, tout comme vous, c'est pour ça que je vous le partage. Je suppose que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aussi, vous, vous, vous ressentez sûrement la même chose. Sinon, euh, vous aurez mis stop. Et euh, donc, si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, c'est qu'elle doit vous parler quelque part. Et euh, là, j'ai senti vraiment, vraiment, j'ai senti le besoin de vous faire partager ce que je, je ressens actuellement de façon à, à vous dire n'ayez pas peur. Voilà. N'ayez pas peur. Et ben, euh, n'ayez pas peur. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Et à très vite. Bye.